Et là on est à Guardian of Real Et je lâche une caisse en même temps c'est marrant là c'est le plus naturel possible je <rire> ne peux pas faire plus là je fais pas de montage ce soir je balance toutes les vidéos comme ça The Guardian of euh, Real Prise d'Escape Game Ouais c'est de l'escape game et euh, ce soir il y a deux simulateurs de ouf et on joue sur un jeu de. Merde comment ça s'appelle <rire> <Jeune> euh... <merde. rire> Je ne sais plus comment il s'appelle Il y a une euh... compétition euh, sur, sur euh, le simulateur surtout sur, sur, sur euh, Project Car 2 Project Car 2 Merci. En Entrons en plutôt. Tu me couperas la voix au moins. Oh <rire> bah non, ce serait dommage. Des poche. Il faut juste des frites. Hey, salut toi Et <rire> Non Allons voir les simulateurs. <rire> Un drifter, vous pouvez avoir un drifter, oh là là, il s'en est plus une là. Bah là faire du drift ça. Monsieur Alex, on a vu Le ta voiture dehors. De... On a vu Le ta voiture, de dehors. De... Vu ta voiture de dehors. Voiture de sport. Voiture de sport que Monsieur Alex euh, a roulé. Sif euh, de monsieur Pull Noir Croax. Croax. Croax. Noir Croax. <-Cruacks. rire> Abonnez-vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oh va le faire là On la la là. On oh va le faire là. là. On sommes pas dans un asile, euh, de faire Nous sommes, va le faire là. On va le faire là. c'est le maître du jeu. là. c'est le Ouah, wow, et. Non, mais sérieux. Là, il y a du matos, hein. Oui Oh là, là. Ça, c'est grand, hein. Oh. Et puis voilà, j'ai choisi les pistolets puisque normalement, euh, tout le monde les connaît. Il y a à peu près tous roulés en normalement. En premier, premier c'est plus. Cher. Et. Euh, voilà, il aura tous les mêmes réglages d'un le temps, les mêmes réglages de héros, les mêmes réglages d'aventisseurs et tout, histoire d'avoir. C'est parfait, c'est comme euh, <rire> euh, Comme alors, la, la BGO8. Alors, route. cette fois-ci, pour les réglages, ouais, tu fais pas ah chier. Bah, tu fais pour que ça soit bien réglé. Oui. Et tu vas pas pleurer après faire moins ou moins un bubu. non, non. Rigue... Donc, Je suis mal réglé. Tant que je touche la pile. Oui, non, oui. Non, oui. Mais enlevé tout ce qui est es concurrent non, ou.. normal euh... Non, ouais. non L'angle est très large vous faire, là. Bah il dit que c'est large, ouais. Ah ouais, c'est très grand l'angle large là. Ouais. De quelle touche pour changer le, la vue euh on va aller prendre une haine. on a sur les côtés. Alors Et... si ça vient oui, soir, vous avez les boissons derrière vous, vous avez les verres, vous pouvez vous n'hésitez pas. Oui. La vitesse. Mmh. En automatique. En hein Je suis en automatique depuis tout à l'heure. Ouais, moi enfin, aussi, c'est en automatique. On a aux palettes. Hein. À tout moment, il y a les palettes volantes. Pizza. Les pilotes ça mange aussi. Oh, ouais, tout de ouais, hein, Non lui, mais ah, ça veut dire Maxime la Mais après t'avais dit ah bah Adrien. Bah oui du coup bah, il y a rien. Ouais hein. bah Mais apparemment les nuls, vu que pilote automatique, ça Oui, tu as ça moi. moi. Pour moi, pourquoi la Corvette alors du coup pour les demi-finales, la première demi-finale elle opposera Adrien à plume noire Et la seconde demi-finale opposera Maxima à beau. Du coup les quatre autres personnes qui ont été éliminées euh, ont droit à 15 minutes de jeu d'aventure en réalité virtuelle pour compenser. Vous proposez en quoi, en ça salle bah, euh, <rire> pour les limites de piste. Ah ah pas il n'y en ah avait pas Ah là il en avait pas la... Ah j'aurais pu couper alors euh, <rire> <rire> <rire> Et bah ben c'est pour ça qu'on change c'est que... <rire> Parce que là le réunion sinon... Bon, bon et si on enlevait ah BS et tu sais quand même Il n'y a pas, on ne peut pas changer ça. Hein. Adrien il a dit <rire> ça va gérer. <changer. rire> mais là je pense <rire> que là il va moins bien gérer. Tu vois, vois y en train donc, de vaciller euh... là, du haut de sa petite taille. Alors du coup, entre la montre... Du coup on va... Ouais faut juste regarder sur un autre circuit inconnu Parce que là ce qu'on va faire... En fait... Un circuit belge Là en fait non, ce qu'on va faire c'est que le chrono Le chrono en fait on va le mettre sur un téléphone Et, euh... Et parce, que... parce que la différence c'est que Là on contre la montre si tu tapes un mur tu as des dégâts sur la bagnole Donc en fait si tu tapes tu fais recommencer oui, c'est lui, c'est moi qui ai vu recommence ton tour et ah, qui... Euh... Et on regarde le, le timing, euh, on regarde, on regarde, le, on regarde ou... le timing ah, sur le téléphone. Tu peux casser le démarreur, par exemple. T'inquiète. <rire> <Ta gueule. rire> <rire> <C 'est connerre. rire> Mais lui, il a jamais roulé, ce genre de voiture, il peut pas dire. déjà <rire> roulé. Oui, on verra la ça. Laquelle bah, Les Sprint C'est ouais, bon, quoi ça, les Sprint Cars c'est pas la place Ouais, Regarde, sur ton téléphone. On regardera, tu manges pas. Réglage lâche Oh, je suis pas un lâche Mais ils sont pas tellement lâches. <rire> C'est bon on envoie C'est commencé là hein non, non, non, non non je que je t'avais dit je t'avais dit que je t'avais dit que je t'avais dit que je t'avais dit je t'avais dit je t'avais dit que je ne pouvais pas! Non. non, non, parce que. Mais c'est vraiment ce spa en fait! Pas. Allez les losers! Venez les losers! Ouais, ouais. okay. Ils veulent faire un rapport à la vache! Là, ça tombe fort! Allez, venez! Ah! Ah, fais chier! Oh, <rire> Il a le dergibout ça Il a le la... Mais la caisse était par de majeure c'est. <rire> Il a un oui petit moustache oui qui oui est Lyon, là... c'est à fond. Je crois <rire> <rire> Il a pas touché un mur je sens. Sinon il a les dommages et il faut qu'il pour avoir les dommages. Non non il a rien tapé pour le moment. Si il va taper un chrono. Alex. Peut-être. Vos impressions Et j'étais fait de la merde. De 24. J'ai fait que des vainqueur Des petites conneries. C'est con Des grosses conneries. Vainqueur Adrien dans cette euh, première demi-finale bah, hein. bon, mais c'était plié vraiment Il restera toujours la finale pas, pas, à gagner euh, plus noir ah. Il restera quand même la petite finale à gagner. Sur la Lanche Life. C'est vrai ouais. En deux ah, bien tours. bien sûr, c'est pas fini, de, deux, deux tours. tours ouais. Ah. Oh, deux tours pour la petite finale et 20 20 tours ouais. pour la grande finale. Ouais. Mais C'est quoi mais ce les chronos là Alors, les chronos, Alors, les chronos Adrien a 2,23, tachi 2,243. et un Mais à rien. Mais c'est con parce que t'as fait un 2,23, mais t'étais en invalide. T'es validé de merde. Bah oui, j'ai fait tes Il a un validé au double gauche. Tu gagnes pas énorme. Ah c'est dommage. Ouais. Mais tu ouais. vas te rattraper comme toi, comme à valider ouais. la sortie du S, Tu as, as vu C'est rare que j'avais le mort. <rire> j'avais le mort. Pourquoi Mais tu vois, il n'y a pas besoin de sortir. Que que les coups J'avais 3 dixièmes à c'est la majorité de à la, la, la fin du ah, même secteur. J'étais sur la ligne blanche. Putain merde. C'est comme la 328 le Drayon. à fond. Sauf que là, t'as 250 et moi je suis à 160.